Comment ne pas te louer, Jésus Comment ne pas te louer, Jésus Oh oui, comment ne pas, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Te louer. Comment ne pas te louer Comment ne Comment ne pas t'adorer Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer Jésus, Comment ne pas t'élever, Jésus, Comment ne pas t'élever, Jésus, comment ne pas. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Mon Dieu. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Le vent s'il vous plaît. Le vent s'il vous plaît. J'suis, j'suis. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire dans les livres des psaumes au chapitre, euh... Psaume, chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91, 91, nous lisons la parole de Dieu.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 Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Mon âme bénit l'éternel car il est digne de louange. Ma bouche célèbre tes bontés, car ça de dure à toujours, quand je contemple les cieux. I'm Est vraiment merveilleux. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon béni aimé Père Saint, de tout notre cœur, de nos armes, mon mes aimé au oh Dieu, parce que tu es vraiment magnifique. Sois élevé au-dessus de tout le nom, mon béni aimé Père Saint. Louange et honneur à toi encore pour cette journée que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir mon sauveur Jamais tu nous as abandonné, Seigneur, tu as toujours été présent pour nous nourrir, nous conduire en davantage et prendre soin de chacun de nous. Ce matin aussi, nous te disons encore merci encore pour tout le soin que nous avons toujours prodigué, notre bien-aimé Père Saint. Louange et honneur à toi Merci pour la présence de chaque frère et chaque sœur En cet endroit mon bénévole aimé père saint Dieu Et ceux aussi qui sont aussi en, en connexion Mon bénévole aimé père saint C'est ton peuple à toi qui soupire après toi mon bénévole aimé père Qui désire tant peut Tu puissant Tu veux encore marcher avec lui Et être éclairé davantage par toi Conduit par ta main bien-aimé père saint Dieu être nourri par toi Toi seul tu le connais mon mon père saint Dieu Il a le désir que tu sois toujours son Dieu Sois béni pour cela bien-aimé père saint Parce que tu nous as fait la promesse Merci encore pour le chant et les cantiques qui ont été chantés. En ces lieux, béni, mes au oh Dieu. Je crois qu'ils sont montés devant ton tronc de grâce, mon roi, parce qu'avec un cœur aussi disposé pour toi, nous avons chanté, Seigneur. Merci encore pour le témoignage, chaque chose qui a été accomplie. C'est vrai, tu fais tellement de choses, mon roi. Nous voulons te dire encore merci ce matin. Continue encore d'agir, encore comme tu le fais, Père, parce que nous comptons réellement sur toi, parce que sans toi, on ne va absolument rien faire. Mais avec toi, nous ferons des grandes choses, mon béni, mes Père, au Dieu. Merci encore pour nos enfants qui ont chanté encore ce matin, Seigneur Jésus, qui ont témoigné réellement aussi cet amour à ton endroit, que tu es merveilleux Père pour ce que tu fais parmi nous Père Saint Dieu en voyant voilà ce que tu fais au bénévolat enfin, Père Saint que tu sois glorifié encore ce matin nous te remercions encore pour tout ce que tu fais Seigneur merci pour les psaumes aussi Père Saint Dieu pour chacun de nous encore ce matin car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ amen que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement vous pouvez vous asseoir il est bon de louer notre Dieu il est bon aussi de célébrer ses hauts faits à ce que nous pouvons certainement dire que le Seigneur, notre Dieu, il est vivant. Nous le remercions pour la journée qui vient de nous accorder aussi, et, et la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans cet endroit, afin que tous ensemble nous puissions élever aussi nos voix devant son trône de grâce pour les célébrer, les glorifier, l'adorer, et lui dire aussi combien nous l'aimons. Car il est bon et bien de louer l'éternel notre Dieu pour ce qu'il ne cesse de pouvoir accomplir effectivement parmi nous. Et comme aussi David l'a dit, c'est vrai que quand je contemple les cieux, ouvrage de demain, nous pouvons voir qu'effectivement que le Seigneur fait de merveilles. Il continue certainement à pouvoir le faire. Et c'est aussi à nous de pouvoir réellement aussi prendre en considération chaque chose que le Seigneur, notre Dieu, met aussi à notre disposition par sa façon de pouvoir faire, pour nous permettre aussi de pouvoir avancer de la manière telle que nous puissions atteindre effectivement la destination pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés. Et cela me rappelle aussi une des questions que notre frère Ougolo m'avait donc posé en tout en parlant, effectivement, et que Dieu soit béni. Il est Dieu dans sa manière de pouvoir faire les choses et surtout aussi pour nous que nous puissions aussi réaliser davantage ce que le Seigneur, notre Dieu, veut avec nous, ce qu'il veut réellement faire et ce qu'il veut aussi arriver à pouvoir aussi accomplir profondément dans, dans chacun de nous effectivement. Je le remercie de tout mon cœur aussi pour ce qu'il a fait pour notre sœur Trifoni, que le Seigneur soit béni. Notre sœur va tellement très bien et nous remercions Dieu pour ce qu'il a eu à pouvoir faire, que son saint nom soit béni. Notre frère, certainement, comme je le disais tout à l'heure, <coughs> Il, il posait la question en rapport avec l'appel, Et effectivement, quand il, quand on lit dans les scènes Écritures, effectivement, en rapport avec l'appel l'appel de Dieu, et, c et cela, effectivement, pour tout un chacun de nous, d'une certaine manière ou d'une autre. Juste simplement, en bref, c'est pour, pour que nous aussi, nous comprenions que notre Seigneur et notre Dieu, Lorsqu'il fait quelque chose et aussi quand il exprime aussi les choses, il peut l'exprimer dans une dimension petite mais qui va aussi dans une grande dimension aussi. Mais il faut que nous comprenions ce que cela veut dire. Et, et vous remarquerez très bien que dans le sein des Écritures, je crois que c'est dans l'Éphésiens au chapitre 4, le verset 1, et qui nous montre clairement ce que c'est Dieu euh, veut effectivement de, de chacun, de nous effectivement, et la manière dont le Seigneur voudrait que euh, ce qu'il a désiré, c'est qu'il désire effectivement euh, qu'il puisse l'atteindre au, au travers de ceux-là qui ont été donc aussi euh, touchés et sont aussi saisis par le Seigneur. Et là, là juste simplement, c'est parce que le frère avait, c'est ça qui me revient, juste pour que je, je lise, je vais simplement lire, ne vous inquiétez pas, je vais simplement lire cela, dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, le verset 1, vous pouvez, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc effectivement, quand on parle de la vocation, effectivement, ça vient donc du latin, bah, évidemment, c'est pas de La vocation, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est l'appel. Alors, il y a bien l'appel que le Seigneur a adressé, et, et comme cela était en fait, ce que nous pouvons comprendre que. Et euh, c'est merveilleux quand même, je, mais je pense pas que je dois rentrer là-dedans, quand même, lire. Alors, regardez très bien, euh, il dit donc, euh, un marcher d'une manière digne, donc, euh, de la vocation qui vous a été donc adressée. Et maintenant, la question de pouvoir se poser au cerveau, ça. on a dit que c'était la vocation, non, c'est l'appel, mais ça a été adressé à qui En fait, c'était pas seulement à une personne. C'est adressé, adressé effectivement à tout un chacun, effectivement dont le Seigneur a eu un pouvoir. à pouvoir. C'est-à-dire que il y a l'appel au ministère qui est différent de l'appel que nous lisons ici. Parce que c'est vrai que euh, quand on parle d'appel, appel, appel, appel, donc euh, il y a l'appel, et quand comme on appelle quelqu'un à un ministère, eh c'est un appel tout à fait spécifique et particulier dans le contexte dans lequel Dieu l'a fait. Mais ici, par exemple, ça dit que l'appel est adressé au peuple de Dieu. Et si Dieu adressait un appel au peuple de Dieu, c'est que spécifiquement aussi, le peuple de Dieu doit savoir effectivement aussi la raison pour laquelle Dieu les a appelés. Amen. Pourquoi Dieu vous a appelé? Parce que c'est comme aussi un homme qui reçoit l'appel de Dieu. Il doit aussi connaître aussi la teneur de son appel. Mais maintenant, si nous sommes appelés par Dieu, parce que Dieu nous a appelés en tant que son peuple, et si nous sommes le peuple de Dieu, c'est ce que nous son de pouvoir quand même le dire, le répéter encore. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas des gens désordonnés. Ah non, non, non, non, non, non, non. Nous ne sommes pas des gens désordonnés. Vous savez, euh, vous allez comprendre cela. Vous dans les livres, je pense d'être... être de. de, de, de, de euh, probablement des Esaïe, quelque part, je ne sais plus très bien, mais je pense que cela, Esaïe, euh, euh, euh, en réalité, effectivement, attendez-moi voir, je pense à Esaïe au chapitre 55, je suppose. Nous allons peut-être l'examiner, et puis bon, nous allons prendre ce que nous devons dire donc ce matin, si les Seigneurs nous racontent ce qu'il nous effectivement, voilà mmh, mmh. Ah, c'est ça, cela, mais... c'est c'est Voilà, voilà, voilà, voilà, c'est que je dis, je dis, Ah, bon. Ce n'est pas dans le 55, c'est quelque part effectivement où, où le Seigneur lorsqu'il dit euh, vous sortirez effectivement, il a dit mais ne, vous ne sortirez pas avec précipitation parce que moi je serai au devant de vous. Nous le lirons peut-être effectivement aussi quelque part, mais je crois que je vais vous inquiétez pas ce qui était passé, nous aurons l'occasion. Donc effectivement, nous voyons comment. Le Seigneur lui-même a eu à pouvoir faire, effectivement. Il n'a pas fait sortir son peuple dans le désordre, c'est toujours en fait dans l'ordre. Et lui, il est toujours, c'était là pour pouvoir conduire. Ça veut dire qu'effectivement, que lorsque ce peuple est, est sorti, très sincèrement, il savait réellement pour quelle raison ils étaient sortis et de l'endroit dans lequel ils se trouvaient, c'est-à-dire ils étaient dans ce territoire-là, ils n'étaient pas tellement très bien en fait. Jamais ils se sont sentis comme des Égyptiens. On les a toujours montrés que vous êtes différents. Vous n'avez rien à voir avec nous, hein, les, les, la, la, la, la, le peuple des Pharaons, donc nous, le, le, le, les maîtres que nous, nous, nous, nous, nous dominons sur vous. Donc ils se sont sentis toujours esclaves. Donc étrangers dans cet endroit dans lequel ils étaient, et quel était les cri de leur soupir tous les jours, oh Dieu d'Abraham. Mm -hmm. Délivre-nous de l'esclavage dans lequel nous sommes. Ils savaient qu'ils étaient esclaves. Et s'ils criaient vers le Dieu d'Abraham, effectivement, c'est parce qu'ils se sont souvenus que là, il y a eu une promesse quelque part. Auquel okay, okay, okay, okay, okay. Okay, effectivement, c'est Dieu qui a parlé à Abraham, effectivement, okay, qui lui a donné la promesse, effectivement. Il, il lui avait dit. Il dit, ta descendance à toi, c'est étranger. Oui, cela a servi. Il dit, Seigneur, nous crions à toi, nous voulons sortir. Amen. Et nous sortons pour aller où Alors ce même Dieu avait fait la promesse à moi. Il se souvient hein, que si nous sortons d'ici, alléluia, nous avons un chez nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc ils étaient conscients de leurs condition. De ce que... <rire> ils étaient dans un état pas tel que Dieu le voulait. Parce qu'ils n'étaient pas libres de pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Mais quand ils devaient bouger, il y avait des maîtres qui frappaient. C'est-à-dire que pour manger, même pour leurs enfants, on devait faire la limitation des naissances ben Oui, parce que vous vous souvenez quand même, c'est comme ça que la maman de, de, de Moïse a pu mettre son bébé. Parce que tout enfant qui naissait, ah ben, Pharaon avait décidé qu'effectivement, qu'on puisse arriver à pouvoir éliminer. Vous vous souvenez C'était ça. C'est pas aujourd'hui que la limitation de la naissance a commencé, c'est toujours. Toujours, vous voyez que ce n'est jamais été le peuple de Dieu qui limitait la naissance. Hein? Ça, vous comprenez. Donc, euh, c'est venu depuis Pharaon. <rire> Comme ça, Dieu n'avait pas l'imité. Et et Jacob a maintenant même eu douze. Ah, C'est est, est merveilleux. Est-ce est que nous devons comprendre qu'il y a des choses qui viennent des paganismes qu'on ne doit pas garder ah, Nous, nous sommes le peuple de Dieu, si nous le sommes. Hein? C'est ça le problème. Parce que c est, c est, nous, nous sommes le peuple de Dieu. Alors il y a des principes au-dedans de nous, effectivement, qu'on ne peut pas admettre. <rire> que Dieu te bénisse. Donc ce qui veut dire que nous avons une façon de pouvoir voir, pas qu'on nous oblige, mais en fait, les gens en nous, nous hein, savons que depuis nos pères, ça a toujours été comme ça. Merci mon frère. Oh, j'aime mon frère. Et c'est saché que Dieu te bénisse. Hein. Euh, nous lisons l'écriture qui vient de me donner, Esaïe 52 à partir du verset 12. Aïe, mon précieux frère Zaché, que le Seigneur te bénisse richement. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Le verset 11, dit, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous. » « Les dieux d'Israël fermera votre marche. » C'est cela. Donc, effectivement, nous, nous comprenons qu'il ne fait pas des choses effectivement comme les gens peuvent le faire. Lui, il fait toujours des choses avec l'ordre. Et ça, c'est aussi la manière dont son peuple doit être. Et comme nous le disons, effectivement, c'est sûr et certain que ils pouvaient comprendre qu'effectivement que le temps est là c'est que nous ne nous, nous, nous sommes pas chez nous ici nous sommes des étrangers évidemment notre place n'est pas ici Dieu soit béni on ne peut pas se sentir à l'aise hein? vous savez c'est parce que ce peuple avait quelque chose de la part du Seigneur Il n'étaient pas à l'aise dans leurs conditions ils ne pouvaient pas manger comme les, les égyptiens mangeaient non, parce que d'abord, les fou étaient là, l'esclavagisme était là aussi, effectivement. Donc, ils avaient, même pour pouvoir manger, ce n'était pas facile. Parce que c'était des, des esclaves. Et, ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir prendre plaisir hein, aussi à la vie. Est-ce que vous comprenez ah Non, parce qu'ils ne peuvent pas jouir de leur vie. Ils sont esclaves. Ils ne peuvent que faire que ce que le patron dit de faire. Alors, prisonnier des patron, parce que tu ne peux rien absolument. Donc, tu es toi-même esclave, ta femme esclave, tes enfants aussi esclaves, tout ce que tu as comme postérité toujours esclave. Pas de liberté. Alors, comment voulez-vous prendre plaisir oui. Ils ne se plaisaient pas dans, dans le monde dans lequel ils étaient, effectivement. Ils soupiraient après quelque chose. Ils ne soupiraient pas après un endroit historique, effectivement, ou imaginaire. Non ils avaient déjà la certitude qu'effectivement qu'il y avait un endroit. Parce que pour qu'ils puissent être dans la condition d'esclavage-là, c'est qu'il y avait eu quelque chose qui avait déjà été au départ. dont ils étaient certains qu'ils ne sont pas venus du vent, mais ils sont nés de quelqu'un. Et de ce quelqu'un-là auquel ils, ont donc, ils sont donc descendants, ils savent effectivement qui est-il vous voyez, c'est qu'ils étaient dans la réalité de la chose, mais pas dans l'imagination de la chose. Parce qu'ils savaient qu'Abraham a existé. Parce que s'il n'avait pas existé, ben je ne pas ce que je suis. Ils étaient la postérité d'Abraham. Ça c'est merveilleux et c'est vrai. Ils étaient là, c'est pour ça que quand ils étaient là-bas, ils savaient qu'un jour, un jour, un jour, quelque chose allait se passer. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous comprenez bien que ce peuple était le peuple de Dieu, puisqu'ils étaient effectivement aussi ce peuple, c'était la postérité de cet homme auquel Dieu avait fait la promesse pour sa descendance. Donc, okay. ils étaient là, sachant, effectivement, d'où est-ce que leur origine, effectivement, est, hein, comme le Seigneur dit, mais je vous ai trouvé comme... là. Enfin, bon, bref, leur origine, et, et aussi la raison pour laquelle ils se sont trouvés dans cet endroit, dans quelles conditions, quelles circonstances. Dieu est tellement parfait, parce que, quand il a dit à Abraham que ta descendance sera donc étranger dans un pays, elle sera donc opprimée, ainsi de suite, vous vous souvenez. Et si vous remarquez très bien, frères et sœurs, qu'il n'en avait même pas encore. Genèse 15, quand Dieu a dit à Abraham, effectivement, que, voici, ta descendance sera dans un pays étranger, ils seront asservis, ainsi de suite, effectivement, ben, il n'avait même pas une goutte. Même pas, parce qu'il venait de sortir chapitre 11. Et puis, Sarah était toujours stérile. Et il n'avait rien, rien, rien, rien, rien, rien. Donc rien. Et Eliezer était simplement c'est un travail qui était là fait. Donc, vous connaissez cela. Et lui dit, je donne, il lui a montré d'abord le territoire des Amoréens, des dit, bah, Amorien, je donne tout ça je flou, effectivement, à ta descendance. Est-ce que nous avons parlé de mais Dieu est tellement extraordinairement merveilleux. Il parlait de ce qui n'était même pas. Qu'il était là. Regardez comment Abraham. C'est merveilleux cela. C'est Dieu, il a parlé de cette descendance qui n'était pas palpable. Il a parlé de promesses qu'il fait à cette descendance, effectivement, mais avec une telle fermeté, pour montrer à Abraham quoi que... Mais je suis sûr de ce que moi je te dis. C'est ce qu'il fait aussi avec toi, frère et ça. Dieu, Dieu n'est pas un historien. Non, Non, non, non, non, non, non. Dieu est toujours dans la réalité, mon frère. Il dit, mais il dit, mais ta descendance, il dit, mais c'était mais de poser la question, tu peux compter les étoiles du ciel, mais ce n'est pas vrai. <rire> il dit, mais telle sera ta postérité, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham Il dit, mais Abraham crut, mais 100%, pas comme nous dit, ah gloire à Dieu, parce qu'on dit que Dieu est capable, mais est-ce que c'est, ah, non non, non, non, la Bible dit qu'Abraham crut. Et ça lui fait un putain. Il a vraiment cru sincèrement que non, ça c'est vrai, je l'aurai comme cela. Et puis bon, j'ai toujours eu à pouvoir dire c'est là le miracle de Dieu en fait. Pour toi et pour moi aussi. Vrai. Qu'un homme seul puisse croire qu'il va avoir la possibilité comme des étoiles du ciel. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de tout à fait particulier dans un homme pour passer à la dimension naturelle et arriver à cette dimension surnaturelle. Et il a cru. C'est comme ça que Dieu. A commencé à parler avec Abraham sur sa possibilité, effectivement, sans qu'elle soit là. Et Abraham croyait. C'est comme ça que Dieu va traiter avec toi, mon frère. Si déjà, dans 10 jours, tu ne peux pas croire, comment Dieu va te parler du ciel Puisque tu ne crois même pas encore les petites. Il va aller avec toi pour te dire voici, le royaume est comme ça. Il ne va pas le faire. Amen. Amen. Non, tu les freines toi-même. Abraham a cru à ce que nous appelons, effectivement, si l'impossible. Maintenant Dieu dit, mais je vais te montrer encore que c'est la réalité. Il vient vers Abraham, il lui parle naturellement, mais avec assurance. Il dit, mais cette postérité que tu as crue là, je vais t'épouser dans tes guerres. Et sera là, là, parce que ce territoire de là à là. Dieu soit béni. Je te le donne. Je donne à ta peau. Et puis, je vais te dire maintenant comment cela va se passer. Pour que tu... Parce que j'ai vu que ta foi est vraie. Que tu me crains, que tu m'honores, tu me respectes. Je vais te dire maintenant ce qui va arriver avec la postérité. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu crois, Dieu fortifie ta foi. Mon frère et ma soeur, crois simplement. Amen. Les autres choses, c'est vrai. Il faut d'abord que tu commences. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Si Dieu te parle d'abord, et puis tu dis alléluia, c'est vrai. Alors accroche-toi. Quand tu t'accrocheras, il va continuer. Amen. Parce que, ce qu'il veut, c'est que ta foi soit ferme. Parce que c'est un don qui vient de Dieu. Ou que nous, nous croyons les choses que les naturels ne veut pas croire. Mais c'est là que toi, tu fais pas très attention. Parce que bon, les choses sont tout à fait mélangées. Mais il veut simplement que tu vois clair. Enfin, de pouvoir aussi te satisfier ce qu'il a né aussi avec lui. Et voilà que lui dit, ta descendance sera donc asservie dans un pays étranger. Voilà comment les choses vont se passer. Et puis il dit, <rire> moi ici, je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis. Asservir, ça veut dire l'esclavage. Hein? Et puis je vais la juger. Non, Dieu est bon. Enfin, C'est extraordinaire. Mon frère et ma soeur, il faut que nous comprenions ceci que, <rire> comme nous en avons entendu, je pense, jeudi, ou je sais pas, oui. Quand Dieu t'a choisi, L'élection de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Non, non, non, non, non. Dieu n'a pas fait l'erreur en te choisissant. Tu peux avoir beaucoup de défauts. C'est ça la chose que toi et moi, nous devons comprendre pour que lorsque nous louons Dieu, nous le remercions de tout notre cœur. Et de là, nous pouvons se comprendre en disant « Seigneur, ce n'est pas par ma force. Comment je peux détester mon frère Comment je peux me parler du mal de ma soeur Comme si moi je suis le seul pur, le seul bon. Jamais, Seigneur. Parce que c'est par ta grâce. Là, on comprend maintenant l'importance de la grâce. La grâce divine de Dieu a fait de moi ce que je suis. » Alors Seigneur, fais aussi grâce à mon frère, fais aussi grâce à ma soeur, Alléluia Oui mon frère, oui ma soeur, la grâce de Dieu nous ramène encore à l'humilité. À la compréhension et à la foi de l'amour que Dieu a à mon endroit. Sur la terre Seigneur, il y en a des gens qui, ont fait, qui sont meilleurs que moi. Oui il y a dans, dans le des monastères, des dames qui sont devenues, c'est des, des femmes, comme on l'appelle, je ne sais pas moi, des, des, des chanons ou des gens. C'est très, très bien, à force d'être enfermées, puisqu'ils veulent prier. Ah oui, depuis des années, ils ont même, ils ont même fait ce qu'on appelle plein de vœux, de, de, je ne sais pas comment ils appellent. là hein? <rire> Jamais me marier, jamais regarder un homme, jamais tout ça. Moi, toujours tête baissée. D'autant même que l'autre, je suis tendu, même enfermé dans une pièce. Jusqu'à sa mort. Ah oui, il y a des choses qui se commettent dans le couvent, mais enfin. Ah oh, oh je ne sais pas. Et, et, ces gens-là, ces gens ils prient aussi jour et nuit. Mais Dieu ne sait pas adressé à eux. Mais Dieu s'est donné la peine de s'adresser à toi quand tu t'aurais dit, dit mais Seigneur qu'est-ce que j'ai ma vie n'est pas propre mais il t'a plu à toi de me choisir ah oui ma soeur, ça, ça ça on peut le dire alors quand tu chantes tu dis il est bon tu le crois que vraiment il est bon il est bon de louer Dieu, il est bon de les célébrer, il est bon de les glorifier. Ah, c'est pour ça qu'on nous dit, oh, car ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent. Parce qu'ils veulent nous parler de ces dieux, comment il est. C'est merveilleux, c'est parce que, ah, oui, parce qu'ils l'ont rencontré aussi. Et, et, et c'est la grâce que nous avons ainsi. Donc, il dit bien à Abraham, il lui dit, mais... <coughs> La postérité certainement, ben, je jugerai la nation à laquelle ils seront donc asservis. Et, et, et, et ils sortiront. Ils sortiront par les mains vides. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, Dieu a une sagesse extraordinaire. Alors, vous comprenez bien, très bien, c'est pour ça que vous connaîtrez Dieu, parce que c'est important. Il a ses principes. Il dit, mais tout ouvrier, même les mercenaires, mérite son salaire. Amen. Je suis que oui. Mais les enfants d'Israël, ils ont été esclaves, ils ont servi les Égyptiens. Dieu est juste. Ils ont servi les Égyptiens, les Égyptiens ne les ont jamais payés. Il dit c'est mon esclave, il dit ton esclave. Fait, il a fait. Mais quand même un travailleur, il doit avoir un salaire. Évidemment, évidemment. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont travaillé pendant des années, même les pères et les grands pères. Maintenant, comme oh, oh, il faut un remboursement. Ah oui, de ce que mes arrières ont travaillé. Ce n'est que nous, la génération, nous sortons les autres qui sont déjà morts, effectivement. Vous comprenez Ils ont travaillé aussi. Donc c'est comme, je donne un exemple, j'extrapole un peu. Un peu hein, hein, quand vous avez des parents qui ont travaillé, et puis les parents sont allés, et partis, effectivement, mais ben vous qui restez, ben, la compagnie doit quand même payer ce qui était des parents aux enfants quand même. Enfin, nous voyons qu'avec d'autres dieux, sont comme ça. Amen. Amen. Évidemment, frères et sœurs, les Égyptiens disaient qu'ils vont travailler pour nous gratuitement. On domine les médias. J'ai dit, il n'y a ah, pas de problème, faites ce que vous devez faire. Et à la fin, la facture est sortie. Yeah. Yeah. Moi, les maîtres, moi, les maîtres, la facture est là. Amen. Ah ben oui, quand ils sont sortis d'Égypte, il ils ont même dit, mais, allez, demandez des vases et faites, oui, oui Demandez tout ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Et ils sont allés. Les Égyptiens avaient peur. Ils ont tout donné. Les vases dorés, et la dit non, c'est la paie. Tu m'as tellement fouetté tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce que tu as là, c'est grâce aussi à moi. Alors, paye-moi. On les a payés, on les a donnés. prenez, prenez, prenez. Et oui, les dieux veillent. Vous avez souffert. La paie, souille. C'est pour ça, frères et sœurs, peu importe la citation. On peut vous priver de ceci et de cela. N'oubliez pas, quand vous avez souffert, à la sueur de ton front, tu dois gagner. Amen. On vous restituera, même ce qu'on a retenus. Amen. Oui, frère. Oui, frère. Les dieux que nous servons, ce n'est pas un petit dieu. C'est un dieu qui veille. On vous a volé. On vous a escroqué. Ça reviendra. Oui, monsieur. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle de la restitution. Les diables vous ont volé la santé, il doit restituer. Frères et sœurs, c'est la vérité, c'est la loi de la restauration. Amen. Tu dois restituer. Gloire à Dieu. Bien sûr, parce qu'il a payé pour cela. C'est ça, mon frère. Amen. Mais oui, il a payé pour tout. Merci. Alléluia! Vous connaissez la loi de la rédemption du rachat? Quand j'ai tout perdu, maintenant j'ai un grand frère. Oh. Il a tous les moyens. Il vient maintenant chez toi. Qu'est-ce qu'il a payé chez toi? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ça. Il a pris ça. Non non non, non, non, non, non. Donc il te doit quoi? Donc il me doit ça. Alors les diables avaient posé là-bas plus haut. Il dit, lui, il ne pourra jamais sortir. Il dit, mais pourquoi Parce qu'il me doit. Qu'est-ce qu'il te doit Il me doit sa vie. Il dit, il te doit sa vie. Moi, je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je suis là. Mais tu es là pourquoi Pour payer. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Jésus le Christ. A tout payer Gloire oh, à Dieu. Oui. Oui. Gloire au Seigneur. Alors nous pouvons chanter, frère. Qui nous a libérés. Qu'il a payé le prix. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi ma soeur, nous ici. La terre ne peut plus nous retenir. Gloire à Dieu. Le prix a été payé. La mort ne peut plus nous retenir. Lorsqu'il vient, nous partons. Gloire à Dieu. Oh, mais Ce que le Seigneur a fait pour toi. Gloire à Dieu. C'est tellement plus grand qu'aucun homme, aucun ange. Aucun esprit ne peut plus rien faire, mon frère. Alléluia! Si on est là, même du prix. Gloire au Seigneur, il a payé le prix. Toi et moi, nous devions mourir. Satan dit Je suis assis. Il dit Alléluia? Gloire au Seigneur. Alléluia! Il est vivant. Il n'a pas changé. C'est sûr et certain. C'est pourquoi, c'est pourquoi la Bible dit, quand Christ doit vie, Alléluia viendra, nous partons. Mais c'est sûr et certain, la mort n'a plus de les pouvoir. Les il ne m'a jamais laissé, je m'a jamais laissé, il ne m'a jamais laissé. Il ne Depuis que je crie en toute sa parole Il ne m'a jamais... jamais trahi Il ne m'a jamais trahi Il ne m'a jamais trahi un jour Depuis que je crie en toute sa parole This time